Donc, Gert, pourrait, tu pourrais nous réexpliquer comment vous gérez le pâturage ici Et puis derrière moi la question c'est aussi, est-ce que le fait qu'il y ait des arbres, ça, ça, ça, ça change vos techniques de pâturage ou pas Si ce n'est pas le cas, c'est... Euh, donc, donc depuis qu'il n'y a que les brebis laitières, la cône, on a réduit le, le parcellaire en, qui est en, en prairie. Donc on a, on a gardé les parcelles où il y a des arbres, hein. mais il y en a d'autres qui, euh, actuel, cette année-là, euh, Catherine a fait semer un métal dessus. Et donc on essaye euh, de, de, de les maintenir un peu, un peu plus longtemps sur la même, enfin, un peu plus longtemps en divisant les parcelles, de les obliger à nettoyer un peu plus ce qu'elles ne font pas superbement, hein, parce que là, il y a, euh, sinon c'est du euh, le panico. panico. Alors est-ce que les parcelles agroforestières, c'est des parcelles que vous pâturez au même moment que les parcelles qui ne sont pas plantées Comment... Oui, oui on, a, on, on tourne pour le moment donc on essaye de les laisser que deux jours sur la même parcelle. On n'a a jamais fait des mesures très précises à part le, le stagiaire de, du projet euh, Parasol. Hein. Mais il y a une ce qu'on a constaté il y a je crois qu'il y a trois ans il y a trois ans on a eu au, au printemps une période euh, très chaude de taux et c'est très dépressif sur le, sur la quantité de foin parce que Olivier et Catherine font du foin sur d'autres parcelles qui sont en dehors d'ici et le, le gars qui leur presse les balles a dit mais partout on a perdu une, on a perdu un tiers cette année et donc euh, on a deux parcelles ici un peu par hasard, ou cette année-là, donc je parle il y a trois ans, Olivier a fait du foin euh, sur l'exploitation ici. Il y en a une où il y a les noyés dessus, et l'autre où euh, il n'y a aucun arbre. et bien, il en a une année normale, il sait qu'il a le même nombre de balles sur les deux. et bien, les 30%, on les a perdus sur le champ où il n'y avait pas d'arbres Et il disait que sur le champ où il y a les arbres, il n'a pas vu cet effet. Donc maintenant, c'était très spécifique, c'était dix jours de, de, de, de très forte chaleur. Euh, très tôt. Donc, euh, est-ce que sur des, des, des, des, des périodes très chaudes ou très sèches, plus longues, euh, euh, la parcelle avec les arbres aurait quand même perdu aussi Peut-être. Mais là, là c'était net. Okay. Donc, euh, là, donc on, on, je, nous, on n'a jamais constaté ou eu l'impression qu'il y a eu une, une perte de, de fourrage du fait qu'il y, qu y a les arbres. D'ailleurs, ça ne devrait pas, quand on sait que les, les, toutes les feuilles qui tombent, qu'il y a quand même un effet sur l'humus, on m'a expliqué que les, les radicelles autant, apportent autant d'humus que, les... c'est Fabien qui m'a expliqué, je ne savais pas du tout que les, les petites radicelles, en fait, il y a deux, trois générations par an qui, qui se décomposent. Donc, euh, ça, ne peut, ça ne peut que s'améliorer. Même si on a fait depuis qu'on est en bio, donc il n'y a plus de d'azote, euh, le compost du fumier va sur d'autres parcelles. Donc, voilà.